Bonjour à tous, nous sommes le 31 décembre 2022, on termine euh, l'année. Euh, euh, au niveau des bourses, on a vu que c'est pas nécessairement du bon pied. On a eu un rebond à la fin de la, de la, de la séance hier, mais euh, non, il n'y a rien de positif dans, dans ce qui est arrivé en 2022. On a perdu, euh, je pense, que je sais pas si j'ai placé l'article sur mon site, euh, c'est 19% qu'on a eu de pertes, c'était un marché assez… Euh, la baisse continue, on est dans un marché baissier, c'est là euh, Et puis là, ce qu'on se pose comme question, bon là, on dit, euh, euh, ça va continuer à, à tomber, cracher, tout ça. Moi, je vous ai dit, ça fait depuis euh, le mois de septembre que je réfléchis à la chose et je me suis dit, euh, je veux être quand même dans le marché boursier et c'est pour ça que j'ai pris notre stratégie, je vous en ai parlé un peu, là, et puis là je vais vous montrer des chiffres, euh, c'est <coughs> de suivre les tendances. En ce moment, ce que je fais tout simplement, ben, ça fait des années que je fais de l'analyse technique, là, mais là j'y vais plus, plus particulièrement euh, euh, embarquer dans un début de tendance et puis suivre la tendance lorsqu'elle aura fini, elle aura fini. Puis c'est un peu des tests que je fais en même temps. Je voulais le mettre sur mon site, mais je ne le ferai pas. Je vais vous partager plutôt le résultat là, de mes, euh, mes statistiques, là, ce que je constate. Et puis, on en parlera tout simplement. Eh bien, je vous en parlerai avec euh, les graphiques à l'appui. Mais euh, avant ça, euh, je voudrais revenir sur 2022, où on a eu beaucoup, beaucoup de, de, de pertes euh, au niveau des capitalisations boursières, surtout au niveau des technologies. On va regarder ça aussi. Euh, et puis, il n'y a rien qui nous dit qu'on est en revirement. Au contraire, ce qu'on voit en ce moment, sur, surtout sur ben, l'action Tesla, toutes les technologies, on voit que la, la baisse se poursuit et sur le Nasdaq, c'est la même chose les principaux indices, c'est pour ça la raison pour laquelle euh, euh, je me suis dit je vais trouver des, des actions qui euh, sont euh, en tendance haussière ou début de tendance haussière. Et comme je vous ai dit, dans toutes les crises, il y a toujours des actions qui montent, toujours. Euh, preuve d'appui, je vous en ai montré quelques-unes qu'en 2022, justement, on connu une progression assez fulgurante. Mais ben, c'est ça quoi, que je me... Je me plais à, à trouver parce que, dans le fond, lorsqu'on est dans un marché, marché aussi où, où tout va bien, on a simplement acheté, euh, qui a acheté des ETF là, euh, qui suivent euh, l'indice et tout va bien. Mais lorsqu'on est en correction et on, on ne sait pas, on ne connaît pas encore le creux, là, où est-ce qu'on va vraiment avoir un creux pour un revirement. Je pense pas que c'est en 2023. Euh, 2023, j'ai aucune idée là, si on va avoir un crash ou si on va avoir… Euh, euh, je ne pense pas qu'on va avoir un revirement. Cependant, on pourrait avoir une certaine stabilité tout le long de 2023. Euh, on va voir, c'est à voir, mais euh, je ne veux pas faire le devin et dire « il va arriver ça, il va arriver ça ». Cependant, au niveau des métaux précieux, on l'a très très bien vu à la fin de l'année, depuis la, la, les derniers mois. Là, où On a repris beaucoup beaucoup de, de, euh, de, de renforcement au niveau de l'or et de l'argent. Et ça, c'est pas dur à voir. On pourrait connaître probablement une un très, très bonne année 2023 euh, au niveau des métaux précieux. Et ça va être à suivre. Mais pour moi, ce que je fais encore, comme je vous ai dit, j'ai acheté des petits des lingots d'argent. Mais euh, pour moi, je, je, je continue à, avec ma nouvelle stratégie, la nouvelle ce n'est pas une nouvelle stratégie, mais c'est peut-être plus m'attaquer à, à, du suivi de tendance à long terme euh, euh, dû au fait qu'on est dans un marché vraiment instable et on ne sait pas ce qui va arriver en 2023 Tout le monde parle d'inflation. On va continuer à parler d'inflation. Euh, peut-être qu'il va y avoir un ralentissement de la montée des taux des banques euh, centrales euh, aux États-Unis, au Canada, peu importe. Mais euh, quand même, il faut euh, euh, être prudent là-dessus euh, parce que là, on voit que un ralentissement qui est confirmé en tout cas ici au Québec, au Canada aussi un peu partout, euh, tout simplement avec euh, l'achat des euh, de ce qui est arrivé là, de, le, le, le temps des fêtes là, où euh, on a euh, une recrudescence des achats habituellement ben eh bien là c'est pas le cas euh, en ligne, on a beaucoup beaucoup acheté en ligne, il y a eu des records là, euh, euh, des achats en ligne parce que dans le fond les personnes euh, euh, ont été euh, depuis deux ans là, ont été assommées littéralement par les politiques des gouvernements et ont se retrouve justement avec euh, un peu comme des zombies là, où on reste chez nous et on achète en ligne en grande majorité là, on se déplace un peu euh, euh, on est quand même on profite quand même d'une certaine liberté là. mais non c'est euh, euh, le... aux états-unis on, on, on voit que le, le, le, le, le... On va placer ça comme ça. Aux États-Unis, on voit très, très bien qu'il n'y euh, a rien de parti, il n'y a rien de beau dans toute cette histoire-là. Et euh, ben on va... Moi, ça, c'est Desjardins qui a fait une étude. On va aller voir ça ensuite. Là. Euh, les États-Unis euh, souffrent de la, deuxi... de la deuxième plus grande correction de prix de l'immobilier après la guerre. C'est quand même très, très, très not notable. On commence vraiment à avoir un... un, un, un une baisse au niveau de l'immobilier, après avoir connu des prix de fou. Euh, de, on, on a connu, dans le fond, une, une extrapolation là, euh, que les maisons pourraient continuer à monter euh, tout le temps. Et là, on est allé acheter. Ben, on, euh, la Banque du Canada, il ne faut pas oublier que Tiff, Metlin euh, en 2021, 2021 il disait « acheter des maisons, ça va très, très bien ». Euh, il dit ça aux personnes, l'économie est forte, tout ça. Euh, une couple de mois après, euh, commence à monter ses taux d'intérêt, donne un coup euh, de bord pour euh, freiner l'inflation. Il faut le dire que ce sont les banques centrales qui, l ont, qui ont causé cette inflation-là, mais ce n'est pas eux qui souffrent, c'est les personnes qui avaient été encouragées d'acheter de, de, à, à, à gros prix là, des maisons. Et là maintenant, lorsqu'on renouvelle, il y a quand même un certain. Certaines portions de personnes qui ont acheté des maisons avec un, un, un, une hypothèque à taux variable et c'est un vrai désastre pour eux. Euh, donc, bon, vous en avez entendu parler pleinement. Là. Euh, tout simplement pour vous dire que non, au niveau de l'immobilier, ça ne va pas bien. On le voit avec le prix du bois d'oeuvre aussi. Euh, je n'ai pas sorti, on va partir ça au niveau du prix du bois d'oeuvre euh, on avait connu une un montée assez fabuleuse, du fait que un peu tout le monde disait que le bois d'oeuvre euh, ben, continuerait à monter jusqu'aux cieux, mais c'est pas tout à fait ce qui est arrivé euh, on va aller voir euh, rapidement là, parce que je ne veux pas perdre euh, euh, dans les futurs <coughs> le bois d'oeuvre ici, euh, regardez ce qu'on a connu là, depuis euh, ben, ces folies là on ça ici. Ces folies-là là, de monter, moi je considère justement le prix de base là, qui est de 2 par 4. Là. Et, eh bien, on a connu une autre montée ici en 2021, un creux, une autre montée ici en février 2022 et là on est en déroute complètement. Il n'y a rien qui me dit avec le, le graphique. Mes signaux, le signal de vente était ici. Je n'aurais pas acheté du. Du bois, mais de toute façon, ça m'intéresse de suivre les, les, les prix du bois et tout ça est relié directement à la déconfiture du marché immobilier. Donc, on reviendra tout à l'heure avec ça. Euh, L'autre nouvelle que je voulais vous parler, c'était au niveau de des jardins, qui. Euh, euh, C'est vraiment ici, oui. Euh, Super. Ensuite, on va aller voir les graphiques là. des jardins. Ben, c'est une étude qui a été faite là, par des jardins, des économistes, là, qui disent euh, euh, quels seraient les secteurs touchés, parce qu'on est déjà rentré en, en récession, qu'on le croit ou pas. Là, euh, on est rentré en récession et la raison pour laquelle on peut le voir, ben, c'est en considérant le, le, ben, les, grains, on va dire les, les principaux graphiques, les indices de base, euh, Standard Poor's. Euh, on a connu un sommet à 4 Maintenant, on est rendu à 3800 euh, Au niveau de, de ici à Toronto, là, on avait connu un sommet à 21 000, 22 000. Là, maintenant, on est à 19 000. Donc, euh, non, euh, on, on est en récession. On a toujours un effet de décalage. Euh, lorsque les bourses crachent on a quelques mois, je pense. Anciennement, on disait six mois. Si on a un crash boursier, euh, ça serait... Percute sur l'économie six mois après. Mais là, ce qu'on parle, euh, ce qu'on est en train de vivre, c'est pas une récession euh, conventionnelle. L'article, vous pourrez aller euh, la lire. C'est des jardins qui parlent des secteurs qui pourraient être les plus touchés. Euh, c'est sans surprise. Euh, on a ça ici. Bon, en résumé, là, parce que euh, il, ce qu'ils disent dans l'article, et puis ça, c'est assez intéressant, c'est que dans le fond, on a déjà une pénurie euh, de, de, de, de, de dans l'emploi. Donc, on a de la difficulté à avoir beaucoup, beaucoup de personnes. Et si on tombe en récession, on parle ici au Québec. Là, si on tombe en récession, euh, même si on montrait à 6 euh, de taux de chômage, ah, lui, il dit qu'il serait surpris qu'on monte à 6 de taux de chômage. Mais, mais il dit si même... Euh, si la récession frappe fort ici au Québec et dit même avec une perte de 250 000 emplois, là, on ne ferait qu'éliminer les postes où on a de la difficulté de recruter. Donc, pour nous, au Québec, et c'est la même chose qui s'est produite en 2008, là. je me souviens, c'était euh, au Canada, c'était Harper qui était là, et puis on n'a pas beaucoup, beaucoup, beaucoup souffert de la récession. Globalement, il y a des personnes qui ont souffert euh, d'une manière personnelle, là, mais euh, je parle en gros, là, on s'en est très, très, très bien tiré et je, je me souviens encore, lorsqu'on était dans le creux, que tout le monde paniquait, disait que c'était la fin du monde. Harper avait dit « achetez des actions ». Il a dit « ma mère a acheté des actions cette de temps <rire> ». Je vous dis ça, je me souviens encore de, de, de, de, de ce qu'il avait dit. Euh, donc, euh, les secteurs en difficulté pour 2023, bien évidemment, la restauration va y goûter encore, parce ben, qu'on dit. Euh, parce que dans le fond, on a donné le coup de bord depuis deux, deux ans, trois ans maintenant. On sait notre cher gouvernement de la CAQ euh, a vraiment fessé très, très fort sur, euh, euh, dans les restaurants. Et euh, si on a une récession, si, pas, euh, non pas si, euh, avec la récession qu'on va vivre, il va y avoir beaucoup encore de difficultés dans la restauration, l'hébergement, hors et spectacle, euh, le transport, services service personnel, construction, évidemment, parce que tout tout de suite, là, euh, avec une euh, montée des taux et euh, justement une bulle immobilière qu'on a eue qui est en train de dessouffler, bien là, on pourrait euh, justement connaître euh, encore plus de difficultés au niveau des de la construction. Euh, les secteurs plus résilients, ce qu'on a besoin, euh, peu importe qu'on soit en récession ou pas, on a toujours besoin des, des services, fer, services professionnels, Regardez, finance, assurance, mines, pétrole, gaz, parce que dans le fond, on continue à vivre. Qu'on soit en récession, là, euh, les services publics, ça continue, euh, euh, l'hébergement continue. L'hébergement, euh, je parle pas euh, euh, des, des nouvelles constructions, même si on dit… Euh, que la construction peut continuer quand même, mais il y a les, euh, de l'entretien, des entretiens de, de bâtiments, de, de, de logements, tout ça, ça, ça reste parce que dans le fond, on est, euh, peu importe en récession, on, on a encore ces besoins-là. Au niveau de la santé, ici, on dit au niveau des technologies de l'information. Euh, Je n'ai pas eu le temps de vous le montrer, mais j'ai euh, il y a un nouveau, euh, ben, c'est OpenIA, ça se trouve être un, une intelligence artificielle qui est sortie euh, dernièrement, je n'ai pas le temps de faire ça, mais euh, qui se trouve à, vous pouvez le voir sur euh, Internet, là, chat, euh, GPT, et vous pouvez euh, taper à peu près n'importe quoi, de, vous raconter une petite histoire, de vous créer un bout de code, ça fait ça, tout ça, donc euh, au niveau de la technologie de l'information 2023, euh, ça va être assez chaotique, euh, donc euh, c'est une petite parenthèse comme ça que je, je voulais vous parler parce que j'ai regardé pas mal dans le temps des fêtes ce que ça voulait que ce que ça faisait et j'ai vu des exemples. C'est vraiment, il va y avoir un bouleversement aussi à ces niveaux-là. Donc, ce qu'on va faire tout simplement, là, je, je veux aller avec vous euh, euh, rapidement parce qu'on va terminer avec euh, mes, petites, mes, mes petites études personnelles. Là j'ai acheté aussi des titres, là, comme je vous ai dit. Là. Puis, on va essayer de faire ça d'une manière… Euh... Donc, euh, au niveau du Standard Poor, euh, comme je vous dis, on est encore euh, en vente. Euh, on a eu un ralentissement de la, la correction, mais euh, ici, c'est en train de changer, mais il n'y a pas encore de confirmation. Au niveau du Dow Jones, c'est moins évident. Parce que selon mon petit système, j'aurais un, bon, je dis signal d'achat, je n'irai pas acheter le Dow Jones, mais on aurait un changement là, de tendance confirmé ici avec mon Trix. Euh, mais ce n'est pas le cas du reste du marché. Là. Regardez, ce n'est pas encore fait, terminé. Je vais aller vous montrer rapidement euh, ce qui s'est passé en 2000. Peut-être que c'est... 2000 ou 2000... Euh, bon, ça, c'est les autres indices. Euh, rapidement, on va regarder. Euh, rapidement, parce que je ne veux pas faire la vidéo là-dessus. Sur l'or, regardez, on a eu un revirement assez important euh, qui est peut-être... Je ne sais pas encore la confirmation d'achat. Il faudrait aller vraiment euh, retaper ça. Mais l'année 2023 pourrait être vraiment une année en or et en argent. Et au niveau de l'argent, c'est plus évident. Là. Euh, on a changé de direction et on continue. On doit quand même battre l'ancien la, sommet ici, là, dépasser ça, cette ligne-là, là, pour euh, que l'argent puisse euh, avoir un... Euh, une montée assez impressionnante, mais je pense que ça pourrait arriver en 2023. Euh, je pense vraiment, vraiment. On va aller voir le Bitcoin. Bitcoin me dit encore euh, qu'on fait du surplace, ça fait un bout. On avait eu cette chute-là avec tout le FTX, là, le scandale d'FTX. Eh bien, je pense que plusieurs personnes qui croyaient au Bitcoin, deux comme le faire ont été échaudées. Et là, on est assez prudent C'est une des raisons probablement aussi. Ben, il y a le dollar américain là, qui continue sa chute. C'est l'impénible. Mais quand même, on avait eu une montée très, très impressionnante. Et là, on continue à... À on a une cassure ici qui est claire. Est-ce qu'on va refaire du surplace? Je ne sais pas, mais ça ne regarde pas trop bien. Là. On a eu un petit soubresaut au niveau de, de, de, de, de, de, de, du pétrole, mais non, on est en baisse. La tendance est vraiment baissière. Euh, la, la, la, je suis la tendance et c'est baissier encore. Donc, euh, je voulais vous montrer rapidement euh, pourquoi est-ce que le fond est pas nécessairement atteint, mais je ne sais pas. Comme je vous dis, je n'ai aucune idée, mais on pourrait faire du surplace Ça, ça se trouve être aujourd'hui Standard Poor's. On va aller voir ce qui s'est passé euh, ben, en 2000 peut-être, parce qu'ici c'était assez précipité, mais on a eu une petite reprise ici, vous voyez, là. Puis je ne veux pas comparer à, à la situation actuelle, mais… C'est quand même semblable. On pourrait avoir une petite remontée, un creux, une remontée. Et, et ici, là, regardez, 2001, jusqu'à 2000, pas tout à fait 2002, on a reconnu un autre creux. Donc, euh, le, les premiers six mois de l'année, euh, on pourrait avoir une remontée sur le Standard Poor's. Je dis pas que ça, ça va arriver, mais ce ne serait pas surprenant. Là. Euh, mais le creux, est-ce qu'il est atteint, comme je vous avais dit la dernière fois moi, je ne pense vraiment pas. Et euh, ici, là, regardez cette petite remontée, euh, octobre jusqu'à mai, 2000, ici si on était 2000, c'est encore 6 mois, 7 mois. Euh, donc euh, oui, euh, on pourrait avoir, euh, faire du surplace comme ça là, euh, pendant toute l'année. Euh, je ne vous dis pas si que c'est si ce qui va arriver, ce n'est pas moi qui décide, mais en suivant une tendance... Là, euh, qui est à la baisse, ben, on peut avoir un rebond et puis ça peut faire du surplace peut-être quelques mois, peut-être le début de l'année va, va faire ça, je ne sais pas, et après peut-être qu'on peut retomber. Mais comme je vous dis, ça fait euh, presque six mois là, justement que j'étudie, euh, six mois, ça fait plus que ça, mais surtout que, que, que je m'attaque à, à les « trend following », les suiveurs de tendance, là. Les, euh, les, les, les, les top là, euh, investisseurs. Là. Et puis, euh, ce que je vois, tout simplement, c'est que la tendance qui est là, euh, je la suis avec mes petits indicateurs là, qui paraissent très naïfs, mais qui sont très, très forts. Euh, non, il n'y a rien qui me dit qu'on va changer de tendance dans l'immédiat. Donc... Euh, euh, mais c'est pour ça que je ne veux pas euh, tomber là, à acheter euh, Standard Poor's ou acheter le Nasdaq ou euh, les, je, je parle de ETF. Mais je veux vous parler tout simplement de. Euh, et puis on va y aller. Euh, je veux me parler de mes titres, Mes titres. Euh, ça, c'est ce, ce que j'ai acheté, je j'ai commencé à fin novembre, surtout début euh, décembre, c'est tout le mois de décembre là, que j'ai commencé à acheter des, des titres. Là. Euh, mes critères sont clairs. Je vous ai, je vous ai expliqué ces critères-là là, la dernière fois. Regardez ça. Euh, Celui-là, j'ai acheté à peu près ici, à 4,57. J'ai le prix, je vais vous montrer ça tout à l'heure. Euh, là, je regarde ça là, ce que j'ai acheté ici, c'est ça que j'essaie de déterminer une tendance qui était à la baisse et euh, lorsqu'on a un changement de tendance avec du volume, euh, j'embarque il euh, c'est <coughs> la même chose un changement de tendance vraiment évident ici on a eu quand même beaucoup beaucoup de, de volume lorsqu'on descendait parce que dans le fond euh, c'est pas compliqué on a un écœur en titre aigu là, du titre, ceux qui possédaient le titre et là on vend, on vend et et euh, là, c'est le changement de tendance qui arrive. J'ai aucune idée où ce que ça va me mener. Euh, c'est <coughs> la même chose pour euh, celui-là ici. Euh, c'est plus, il faut préciser, euh, euh, c'est une entreprise euh, service public d'électricité. Donc, euh, dans une récession, c'est pour ça que c'est blindé. Moi, je l'ai acheté rien qu'au niveau technique, mais euh, <coughs> j'ai. <coughs> il va avoir des dividendes. Je ne savais même pas. Euh, ben, c'est des, des petites dividendes là, qui vont être, verser, être versés. Le 9 janvier, c'est 16 sous par action. En tout cas, peu importe, mais je n'avais même pas acheté ça dans ce but-là, là, mais les dividendes, euh, eux, qui n'en avaient pas versé, ça faisait longtemps, commencent à en verser. Donc, euh, ce titre-là peut vraiment monter. Euh, bon, j'ai aucune idée. J'ai aucune idée. Je suis la tendance. Lorsqu'elle lorsqu va être terminée, ben, je vais sortir. C'est tout. Euh, ça, c'est la même chose pour un autre titre. Euh, FTI, GFI, euh, Géo, euh, Michael, euh, comment il s'appelle Burry, celui qui a euh, Big Short. Là, le, bon, là, on a connu Michael Burry à cause du film, là, mais euh, lui euh, mise beaucoup sur Géo. Mais moi, c'est une peu coïncidence. Euh, J'ai acheté du Géo. Ça aussi, ça me dit que mon achat est fait à peu près ici. Euh, 10$, je vais vous montrer ça tout à l'heure. Celui-là, j'ai été un peu précoce là euh, et puis, euh, parce que j'avais vu beaucoup de volume. Donc, j'ai acheté à peu près. Euh, lui, je suis perdant en ce moment. Bon, C'est du long terme, comme je vous dis, mais je vois très très bien mon changement de tendance. Donc, ceci étant fait, je vais aller vous montrer. Euh, puis, on terminera avec ça. Je <rire> n'ai pas marqué la quantité, tout, je ne veux pas vous dire comment d'actions j'ai acheté. Je marque rien qu'un. Euh, la valeur. Donc, euh, ça, ça se trouve être mes titres achetés euh, tout le mois de décembre. Euh, oui, tout le mois de décembre jusqu'à peu près mi-décembre. J'avais commencé fin novembre, mi-décembre. Euh, en ce moment, je, tout ce que je fais, je vais être honnête avec moi-même parce que dans le fond, je n'ai rien à prouver à personne. Là. Mais je suis en train de faire des tests euh, voir si euh, je peux comme avoir un, un, un, un bon timing pour euh, acheter des titres. Et je vais vous montrer un peu le, le résultat de mes recherches. C'est vraiment pas fini. Tout le mois de janvier, je vais continuer. Février. Mars, ainsi de suite. Euh, je, je, je vais vous donner ma méthode, c'est pas compliqué. Pour essayer de voir là, le bon timing euh, et, et pour être gagnant, en tout cas en grande majorité du temps, j'invente rien. C'est pas euh, nouveau ce que je fais là. Je fais rien avoir une approche plus disciplinée euh, face à ça, de ne pas acheter. Puis là, lorsque ça a monté, euh, euh, mettons 10, 20, 30 je vends, je suis content de mon profit. Je veux vraiment être discipliné pour faire euh, du euh, de trend follow qu'on appelle « suiveur de tendance ». On continue, là, on, on entre quand la tendance débute et on termine, termine lorsque mes signaux me disent de vendre. C'est très clair, c'est très froid et euh, c'est ce que je fais. Bon, à date, là, j'ai euh, 3 euh, mois de décembre, j'ai 3,74 de rendement. Ça, c'était mes prix d'achat. Et puis là, on se trouve à être euh, ici, là. 4 c'est plus… Uh, 17% VLN, uh, IEX, je vous les ai montrés tout à l'heure, uh, 3%, uh, uh, YPF 14, FTI 0, JFI, uh, uh, uh, uh, moins 6,73, uh, GO, uh, 8,42%, LMB, uh, 4,10%, et celui-là là, que j'ai acheté d'une manière assez précoce, que je suis allé payer 12 là, je vous l'ai montré, j'ai un, une perte de 12.48, mais je n'ai pas de perte parce que dans le fond, pour moi, c'est du euh, tendance à long terme. C'est celui-là ici. Là. Je suis allé payer ça euh, 12 Je suis allé un petit peu haut là, euh, dans ces coins-ci, là, puis là, on est rendu ici. Donc, euh, mais il y a vraiment un changement de tendance avec du volume. En tout cas, euh, le volume euh, semble pas trop... Sou... Mais je pense que si on casse ça ici... On va avoir une, bon, une explosion de volume. Je pense que le volume va continuer. J'ai été un petit peu plus précoce. Là, mais de toute façon, on voit très, très, très bien le changement de tendance. Et euh, c'est celui, non? c'est ah, VLN, c'est celui-là que j'ai acheté à peu près ici. Là. Euh, comme je vous ai dit, je pense que j'ai payé VLN 4,57. Euh, on retourne à ça. 4,57. Euh, je l'ai acheté ici un peu de manière précoce, mais c'est quand j'ai vu le volume ici augmenter, là, euh, à, en deux semaines, et la troisième... Euh, je l'ai acheté... Ouais, c'est probablement la deuxième semaine d'augmentation de volume. C'est sûr, comme je vous dis ici, je me sers du RSI. Euh, C'était constamment en, en décroissance. On a eu un changement de tendance ici. C'est un titre qui a été mis à 9,87. Et j'ai mon fameux tris Trix, euh, c'est 15 hein, qui se trouve être mon paramètre. Là. Euh, 15, c'est ça. Longueur 15. Et puis lorsque le TRIX euh, euh, dépasse la petite ligne, c'est dur à... comme ça. Là. Ça, c'est un beau, beau signal d'achat. Vous allez me dire, c'est simple, mon système. L'important, peu importe le système que vous faites, c'est lorsque ça fonctionne, ça fonctionne. Donc, ça, c'est ce que je voulais vous montrer au niveau de, de, de, des titres. Et ensuite, je vais vous montrer rapidement les, les autres. On n'ira pas toutes les voies, mais je vais vous montrer. Euh, ça, c'est un euh, des titres que j'ai euh, euh, repéré. Euh, je fais une recherche avec un screener, tout simplement sur Bar chart. Ce n'est pas compliqué. Mais euh, ce que je fais, j'essaye. J'ai un pattern dans ma. Facile à vous... Je vais vous montrer un peu, là. Et puis ça, ce n'est pas des titres que j'ai achetés, C'est des titres que je suis, là. Puis, regardez, il y en a que j'ai vraiment bien choisi, mais je ne les ai pas achetés, là. Donc, j'ai un rendement de 8 euh, moyenne. Euh, y en, ici, il y a, y a des, quelques titres qui ont vraiment explosé, là, ce que j'ai euh, euh, repéré. Là. Euh, mais je ne les ai pas achetés... Euh, euh, là, mais je, je, je suis honnête, là, regardez, je pas de péter de la brouche, je vous dis, euh, lorsque je, je fais ma, mon tri choisi, je mets le prix de base, et puis là, je regarde euh, où est-ce que je suis rendu. Il y en a que ça monte, il y en a que ça, ça, ça descend, mais en gros, euh, c'est euh, 8 Et là, je viens de faire un nouveau euh, choix, le 29 et le 30, là, ben, euh, c'est arrivé hier, là. Euh, on est 31 aujourd'hui, 29-30, c'est surtout le 30, là. ceux-là ici, euh, lui, lui a explosé, mais je ne l'ai pas, là, mais je fais c'est tout simplement des études pour confirmer que mes choix sont bons et je mets mon taux de réussite, réussite 66 de réussite. ce que je veux dire tout simplement des titres qui euh, euh, sont au-dessus de 0% là, de, de, de profit. Mais j'ai n'ai pas ces titres-là, comme je vous dis. Donc, euh, 2,47, mais ça peut fluctuer parce que celui-là, le, le, lorsque j'ai pris le 20, là, on est tombé à, à un certain moment donné, je pense, à 3 Donc, on ne peut pas dire que c'est ça. En janvier, je n'ai aucune idée comment le marché va... Euh, marché, je, je me fous pas mal du marché là, global, mais ce que je veux vous dire, euh, mon nouveau crit, mon nouveau, c'est pas nouveau, là, mais... C'est peut-être avoir une discipline justement parce qu'on est dans un, une situation très, très particulière là, où on ne sait pas où est-ce qu'on s'en va. Je vais vous montrer rapidement, puis on va finir avec ça. Donc, regardez, là, euh, bon, je, je vais tout simplement vous les montrer. Là. Vous voyez pourquoi j'ai choisi ça. Euh, Dada, c'est moins évident. C'est trop précoce. Puis, il y a beaucoup, beaucoup de volume. D'après moi, on va avoir euh, lui aussi une cassure là, vers le haut. Euh, Celui-là. Ça, c'est du vin. Vous voyez très, très bien le pattern que j'essaye je, de trouver. Là. Regardez, du beau volume ici. c'est euh, Puis, je n'achète euh, pas. Là, comme là, je vous dis, celui-là, je l'avais repéré à peu près ici. 2 euh, et 6 dans ces coins-là. Je ne l'ai pas acheté parce que je voyais qu'il y avait du volume qui embarquait. Donc, ça, c'est des les personnes qui ont du beau, du beau euh, puis c'est un million de volumes donc c'est des personnes qui, qui sont à l'affût justement du marché boursier et, ils ne se préoccupent pas du tout de, euh, moins, euh, de, de ce que les journaux pensent, tout ça. Ils essaient d'avoir une approche très, très froide. Et vous voyez, ça, c'est... Regardez, regardez, lui, il a fait du surplace. Euh, donc ça, c'est la, la, ceux que j'ai repérés, le 20. Le 20 décembre, avec tout ça, ça me donnerait, mais je ne suis pas là. Regardez, ça, c'est un beau, ça, là. Et puis là, c'est un début, là. Regardez le volume, là. C'est un début, là. Il ne faut pas penser que la course est terminée. C'est un début. Et si j'ai un signal de, de, de vente, ben euh, je vais être honnête avec moi-même. Je ne le, ben, le vendrai pas, celui-là, que je ne l'ai pas. Et ça, c'est les derniers que j'ai repérés. j'ai marqué en date du 30, là. Regardez, lui, là, c'est le volume qui m'a impressionné, même sur... On n'a pas encore de croisement des moyennes mobiles. Et, suis, et, suis, et lorsque je suis mon RSI long terme, là, vous voyez, on a carrément un changement de tendance. Là. On va faire ça rapidement. C'est un peu long aujourd'hui, ma vidéo. C'est la dernière euh, de l'année. Et puis euh, C'est sûr que je voulais faire. Mais ici, je n'ai pas encore atteint mon, mon zéro. Là, mais donc, beaucoup, beaucoup de volume. Euh, Celui-là, euh, oui, euh, avec beaucoup, beaucoup de volume. Regardez-moi ça. C'est assez impressionnant parce que je vous dis, je regarde un graphique euh, hebdomadaire, mais c'est hier qui a vraiment explosé. En tout cas, j'en ai beaucoup. Vous voyez mes patterns. C'est pas compliqué, les patterns d'achat. Euh, puis, comme je vous avais dit, tout simplement, je veux regarder ça avec vous. Celui-là avait déjà commencé à course. Là. Euh, je veux regarder ça avec vous. Les, les prochaines vidéos, regardez le, le, le beau volume. Euh, <coughs> puis, euh, je ne regarde pas beaucoup les. Euh, les secteurs, je regarde un peu, là, euh, mais euh, c'est ça. Vous comprenez le pattern, tout simplement? Ben c'est ce, ce fameux pattern-là que j'essaye de, de, de, de garder en tête. Et, et comme je vous ai dit, j'ai mis les... Les statistiques prouvent l'appui. Peut-être que je me planterai. Je, je vais être honnête pour vous le dire. Euh, pour, pour, euh, pour, pour ce que j'ai acheté, là, je, je, je, je pense que je m'en vais du bon côté. Là. Mais ici, euh, mes critères sont très, très, très précis, vous l'avez vu. Eh bien, ces critères-là, vont, je vais les suivre, là, puis je vais vous les partager dans d'autres vidéos. Donc, je vous dirai comment, comment j'aurais gagné avec mes, mes, mes, mes nouvelles sélections. Là. Et puis, on se reverra, ben, ça va être en 2023 pour regarder ça. Et puis, on partagera ça ensemble. C'est tout simplement des réflexions que je fais, euh, qui peuvent faire en sorte que, peut-être en trouvant des manières plus, euh, surtout en 2023, là, de ne pas regarder le marché euh, directement, là, dans le sens que, je ne vais pas regarder Tesla, qu'est-ce qui va arriver? Tesla est en descente. Je ne vais pas regarder non plus Amazon. Amazon est en descente. Je ne vais pas regarder les titres conventionnels qu'on a plus suivis. Ah, en 2020, 2021, 2022, ça va explosé. Mais là, non, non, non, les titres technologiques, les, de technologie, des titres très populaires sont en descente en ce moment, et puis je ne veux pas les suivre, donc euh, c'est ça, je m'attaque à trouver des titres euh, qui vont, 2022, on a eu une descente assez importante, 21, 22 surtout, eh il y a des titres qui ont super performé, et c'est ça que je fais tout simplement, donc on va se, se revoir euh, très très bientôt pour euh, de nouvelles vidéos en 2023, merci.